Aujourd'hui, ça va coder. <rire> Il faut savoir que là, actuellement, je suis censé être en cours. Mais... <rire> pour ceux qui m'ont suivi sur Insta et Twitter, ça veut très bien... <rire> ce qui m'arrive en ce moment. <rire> Je suis positif. Bon, je vous le rassure, je ne le suis plus, heureusement. Car cette vidéo date d'il y a plus de 3 mois. Et du coup, faut savoir que là, ça fait bientôt une semaine que actuellement, je suis chez mes parents. Donc du coup, faut savoir que de base, je suis censé euh, être chez ma grand-mère pour aller dans mon lycée et tout. Mais là, <rire> j'avais le choix entre soi, je reste chez moi et je fous rien de mes journées, ou soit je rentre chez ma grand-mère et je lui fous la Covid. Donc du coup, je faisais la première solution, faut rentrer chez moi. Il faut savoir que sur Minecraft, il y a euh, deux types de serveurs, les serveurs PVP et les serveurs faction Je sais pas si on en a d'autres, mais je m'en fous. Et il faut savoir que je suis récemment tombé sur un site qui permet de coder et ce fameux site est lié à un serveur Minecraft. Vous savez tous très bien ce que je vais faire. Mesdames et messieurs, on se retrouve sur Google Chrome pour aller sur le fameux site en question. Et oui, ce que vous voyez en arrière-plan, c'est bel et bien moi qui a failli me casser la gueule sur ma chaise. Mais bon, ça on ne dira personne. Le site en question s'appelle thinker.com. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs. Putain, des souvenirs euh, de, de collège, si je me souviens bien. La plateforme de codage numéro 1 pour les enfants. Thinker alimente la créativité de plus de 60 millions d'enfants et sert des milliers d'écoles et d'éducateurs dans le monde entier Je sais même pas si c'est ça la vraie traduction en vrai Notre apprentissage intera interactif basé sur des euh, histoires permettant aux enfants d'apprendre les bases avec des défis de codage simples basés sur des blocs avant de passer euh, toute transparence à des langages textuels comme JavaScript et puis grosse mère Attendez Ok, je me dis aussi, avec plus de 70 cours primés, il existe. Nous proposons euh, plus de 5000 modules d'apprentissage soutenus par des centaines de intégrés pour être et de projets pratiques. <rire> en gros, c'est pour faire du codage. Donc du coup, vous savez ce quoi On va rejoindre gratuitement. Alors, je n'ai pas de code de classe. Du coup, je vais joindre une classe plus tard. Quel âge as-tu Bon, vu à ma voix, vous savez très bien quel âge que j'ai. J'ai 7 ans. Les mails, des parents... À goût-goût. C'est bon, mon père est d'accord. Waouh, on a créé ton compte. Tu peux dans ton dashboard et commencer à utiliser Tinker. Il y a un truc qui va pas. Je suis pas un étudiant. J Jure la vie d'homme. <rire> Désolé, mais bon. Waouh, Minecraft. Nous on, va, on va plus vers Minecraft. Et où Minecraft Conception mode 2. Progresser vers des modes plus avancés. Créer des boules de neige explosives. Une cabane dans les arbres. Un feu d'artifice et bien d'autres modes. Demande à tes parents pour l'accès. C'est bon il a dit que j'étais d'accord. Je sais, je sais qu'on peut croire que c'est du fake, mais bon, je dis la vérité après tout. Après, il n'y a rien de mal dans tout ça. Oh du coup, j'étais à Minecraft, à ah, la mode design 1, nickel. Oh fichu. Ah. Allô Oh Tu viens de me kidnapper Allo oh Hola. Oh Hola. J'ai Chocapic, c'est la vie Vraiment, je te dis, actuellement je suis sur un site Par des modes Tu sais, j'ai mis genre, je vais 7 ans Aïe aïe On dirait des arènes sur Clash Royale <rire> Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre Je vais le faire De quoi Je vais m'appeler Chocapic Tu vois, t'appelles Chocapic Putain. Chocapic Meilleur incrustation de vidéo Merde que ça sonne vidéo, premier degré. Voilà, c'est ça qu'on veut Chocapic <rire> Tu sais quoi, je vais faire un truc encore mieux Je vais trouver une pp sur Pinterest de chocapic version animée. <rire> ça existe Bah bien sûr oh. T'as bien du Hentai sur le logo Coca-Cola pourquoi tu me parles ça maintenant Te crois que là je. Attends, attends, deux secondes, je vais mettre mon écran. Tu vas comprendre. Je, je m'y te pas quand je dis que je rec actuellement. Ah bah je sais, je sais, je sais. Là vraiment Je suis vraiment.. À... Ah merde, ah non <rire> Vraiment depuis tant Ah merde T'inquiète <rire> Et pour ça je lisais, je suis vraiment en train de rec. Mais <rire> t'inquiète. Ah bah merde. Non t'inquiète pas c'est pas grave, je vais couper cette partie si j'ai pas la flemme Pourquoi je suis c'est dans ma vidéo putain Parce <rire> que je Chocapix Oh putain t'as que... Au pire tu prends mon ancienne pépé de Peter Parker c'est mieux C'est mieux ma pépé de chica, plus plus Et voilà comment cusser que si quelqu'un dans une vidéo Matos si tu vois la vidéo dédicace à toi, mange du pain Et arrête de les couilles avec tes Chocapix s'il te plaît ah mais c'est pour les premiums aussi. Oh purée. Là, là, c'est bon. Hop là. Leçon numéro 1. Ah mes oreilles. Welcome to Minecraft modding with Tinker. Mm, mm, mm, mm. Tinker brings the ease of visual programming to Minecraft. OK, j'ai tout compris. Start oh, project. Let's go. Ne dis pas que OK. Alors, on start. Euh Auto save, save as. Euh. Je peux vraiment. Attends, attends. On va d'abord rejoindre le serveur. J'écoute des trucs, c'est un truc de malade. Pourquoi il y a des dans le micro d'ailleurs Alors, mc.tinker.com, me dis pas que c'est la bonne version. Non. Oh Soit Énervant quand même, vous trouvez pas. On est obligé de tourner un point 18.2. Alors que en un point 18.1, ça va très bien. Wouah Y'a un mec qui a un skin bugué Donc, euh, bienvenue sur Tinker.com, l'un des meilleurs serveurs. Je vais baisser le son. Waouh. Wow. on va créer le, le serveur Minecraft. Oh putain. Oh, y'a pas un euh, serveur là Get savoir. Bah, nickel. Là, imaginons. Enfin, imaginons pas car je suis nouveau. Oh là là, je viens de découvrir ce serveur extrêmement sympathique qui s'appelle Tinker. Oh! Je dois créer un serveur minecraft Oui Je suis connecté sur mon compte Waouh En 8, On va être un serveur est sur serveur naru On va créer un account Enfin on va se connecter Ouais Ok c'est génial tout ça mais Attends attends attends. Oh ça va me saouler ce truc C'est quoi sur ce, my serveur Attends Mais non mais je te déteste toi Souris bon af private serveur. Visite www.tinker.com Ok du coup je vais visiter leur site à moins que je sois banni et ça m'étonnerait clairement dis pas qu'il y a un mec devant moi Il personnes a personne devant moi il des explosions partout Enfin set up now Ok Ensuite je vais mon pseudo in game Name your World Euh Voilà Enfin Ça, c'est bon oui c'est bon Oui Merci Oh j'ai eu peur un moment je crois que c'est planté devant moi Wouah Ouais par contre Ouais bon enfin Ouais Ah Oui je veux bien Et je m'en fous ça, ça fera pas planter mon PC Oui d'accord Ça fera pas planter mon PC Enfin J'ai mon compte Ouh Je peux en mettre un shader, s'il te plaît Je peux pas mettre de shader, oui Ok, euh, du coup, là, il faut faire quoi juste Hein Attends, non Me dis pas que... Attends, attends, attends, attends, attends... attends. Me dis pas que c'est que ça Ce serait génial en vrai, soit dans les arts S'ils ont bloqué ça, je vais aux toilettes. Et je vais te laisser. Oh, c'est encore bloqué est ce que je vois. Oh putain. Je vais allumer ma vie. On va voir les savoirs des autres. On va voir ce qu'ils ont fait. Normalement si je me sens bien derrière là. Euh.. Ouais. C'est chelou toi Ici. Du coup, toi normalement tu exposes pas. Un... Ah. Oh, je peux créer un bob. Oh, je suis désolé. Dis-moi que je, je que je peux faire ça au moins Pour tous les fans d'Axolot Je suis désolé <rire> Oh non Oh non Oh c'est terrible Eh hey Axolox d'ailleurs si tu vois cette vidéo Je suis désolé Je vais te recréer Voilà je vais te, te refaire vais... Oui Je recrée des mobs pour vous les gens Juste parce que j'aime créer du contenu Et non parce que j'ai envie de gagner de l'argent Je suis juste jeune Je suis j'ai encore que 16 ans, vous inquiétez pas. Hein. Je vais agrandir. <rire> ça me pas si c'est du bon côté. Et du coup. C'est pété. Est-ce qu'on ba comment ou pas Ah on peut y aller. Et on meurt. Criate block. Je vais recréer un texture pack. Ça. voilà j'ai fini. Vous savez très bien que euh, ça va se terminer. Hein. Euh... et je fous. What the Elle zombie, on va te pimper <rire> ta face. Tu es magnifique. Redblock, euh, TNT. Vous voyez ma pépé discord que j'ai actuellement Ouais, on va faire la même. <rire> Attends, ah, j'ai un petit pixel art personnellement. JK, je suis désolé. Alors. De la pizzeria prédine coup. Cool. Oh Le rouge au dessus. <rire> Maintenant on va passer à la phase la plus la plus difficile. <rire> Le <la> visage de Chica. <rire> J'ai merdé, je crois. <rire> oh non <rire> Elle est horrible. <rire> Je l'ai remasterisé à ma façon, on va dire. Oh, oh mon dieu. <rire> Attends, on va faire un beau sourire. <rire> C'est magnifique. Savoir ça va dans le serveur. Je jure ça dans le serveur. Si le cas c'est génial. Ah, envie de friend. de. Wow. Waouh. Bon bah je vais inviter un ami. Hein. Ah, à part Max il y a personne qui est en ligne. Oh, un combat qui est pas paru. Bonjour toi. Tu connais chica Attends, attends, attends. J'ai fait planter serveur, j jure. Jure, j'ai fait planter serveur. Non, <rire> non, je passe pas, mais juste coup fois c'est tout, et rien de mal. C'est génial, le serveur. Je crois qu'on va se terminer en beauté. hein Ne dis pas que ça va faire tout exploser. Par oh, pitié, j'ai pas envie de rater ça. Yes. Oh non. Yes, c'est là. Bon, à voilà, la force du visiteur, clic. 1, 2. <rire> c'est magnifique oh, C'est tellement beau J'avais oublié que c'est très extrêmement tout pété oh, Regardez-moi ça Oh, une jode autre... Oh, pire, vous savez quoi Je crois qu'on va faire péter le... Comment ça s'appelle Le spawn des trucs en entier genre... Non, non, c'est une mille famille, hein il me semble bien Je sais pas, oui, non, je sais pas Ah, oh, c'est vrai euh... Oh, j'ai de La pisse, la pisse, oui Hmm. Exploding snowballs in Minecraft. Minecraft. C'est très facile à obtenir. Really awesome Mais well, to... en ne font pas Clipper? Oh, oh, oh. <rire> Et je vais rester un jour. Ah, merci. Salut. Oh, je l'ai fait les voir. Hop là. Fireball. Je suis un gamer. Les gamers doivent vivre. Oh. Au moins, ça c'est fait. Actuellement, je regarde Discord en même temps, donc c'est normal que vous ne voyiez pas parler. Yes <rire> On va faire une petite dernière explosion avant de se quitter. Yes, m'en fous. En fait, j'aime beaucoup ces petits serveurs-là. Donc les gens, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, ça fait extrêmement plaisir. Je me suis pris des plaisirs. Oui, Waouh. Waouh. applaudissez-moi, c'est cool. Si bien amusé sur ce petit serveur, puisque en vrai, voilà, c'est un serveur comme ça où vous pouvez faire des mods, etc. Euh, sauf que les mods sont buggés malheureusement. Donc, les gens, je vais remasser là. Abonnez-vous, on rush les 500 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Puis, le paquet vous dit au revoir. Salut à tous, c'est Baki, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Alors, euh, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, sachant que j'ai passé euh, genre euh, une semaine pour la monter, Enfin, surtout en fin de soirée aussi. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui m'ont patienté le temps que je puisse revenir sur YouTube. Pour ceux qui le, pour ceux qui le, pour ceux qui le sachent, euh, je stream sur Twitch en ce moment, donc du coup... Euh, ça veut pas dire que j'arrête vraiment YouTube, mais si vous voulez, je vais poster encore les petits best-of comme on a l'habitude de, de faire. Et euh, puis, euh, désolé pour m'avoir hein, je suis un peu remé à cause de mon père qui m'a bien foutu en rhume des, des familles, hein. c'est encore. Et puis, euh, merci à toi, Valère, pour euh, m'avoir permis d'utiliser euh, ta musique euh, dans mon outro. Bien hein, bah sûr, euh, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à l'écouter. Toutes les musiques d'ailleurs euh, sont dedans, genre sous forme de Bean et celui euh, de euh, Over sera euh, bah en lieu normal. Que dire d'autre Que dire d'autre Que s'est-il passé pendant ces trois mois Pour ceux qui sont restés à la euh, fin du vidéo, merci beaucoup. Et pour ceux qui me foutent, euh, encore, c'est ça me plaît ça au cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois mois Alors, j'ai fait un petit burn-out, genre vraiment YouTube. C'est euh, pas que j'ai hâté YouTube complètement, mais j'avais vraiment D'inspiration du tout, genre si vous voulez, pour le montage que vous avez vu à l'instant, enfin pour la vidéo, m'a pris beaucoup plus de temps parce que fallait je me décide quand est-ce que j'allais la monter ou pas. Et le fait que je me repose et que je fasse des petits shorts, des petites vidéos que je monte, je prends pas trop de temps à monter, ça m'a fait un peu de bien. Et si le fait que je me repose, je parle à mes amis, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, que dire d'autre à part, merci beaucoup et puis à bientôt.